Mon nom est Bachir Beka, je suis enseignant-chercheur à l'Université de Rennes 1. Alors aujourd'hui, j'aimerais euh, essayer de vous expliquer comment euh, la considération, l'existence euh, seulement d'un groupe non abélien, le groupe de Heisenberg, du titre, permet euh, de euh, jeter un éclairage intéressant, je trouve, sur euh, l'analyse de Fourier classique euh, en tous cas, certains aspects. Euh, L'aspect que je voudrais considérer aujourd'hui, c'est le théorème de Plancherel. Alors, le théorème de Plancherel. D'abord, la transformation de, de Fourier, avec la bonne normalisation, le euh, 2 pi euh, dans l'exposant euh, dit que euh, pour toute fonction disons de, de la classe de Schwartz, euh, la transformation de Fourier, la norme L2 de, cette, euh, de, sa transformation de, de sa transformée de Fourier est égale à la norme L2 de, de la fonction. Donc ceci dit, en, euh, enfin, comme conséquence, euh, ceci implique que la transformation de Fourier s'étend en une isométrie de L2 dans L2. Alors euh, le groupe euh, de Heisenberg alors, j'ai choisi cette, cette version du groupe de Heisenberg. C'est r 2 croit euh, le cercle unité, muni de la loi euh, que vous voyez ici. Alors, les deux premières composantes, X euh, et XI, sur les deux premières composantes, c'est l'addition, et euh, la dernière qui est rajoutée, euh, ben, le, le, ce n'est pas le produit des deux dernières, mais il y a un facteur exponentiel qui, euh, qui s'introduit. Et ce facteur exponentiel est en fait, et j'ai choisi cette, cette euh, version du groupe de Heisenberg, c'est exactement euh, la loi qu'on obtient si on regarde les opérateurs de translation et les opérateurs de multiplication par une exponentielle sur les fonctions sur R et euh, qu'on qu compose ces, euh, ces, euh, ces deux transformations la loi qu'on obtient, c'est exactement celle-là. En fait, euh, on ne va pas directement travailler sur le groupe d'Eisenberg, mais on va travailler sur un, un espace quotient, qui est la variété d'Eisenberg. C'est le groupe de Heisenberg euh, modulo, euh, le groupe discret, co-compact, Z2. Z2 croix 1. Donc euh, c'est un espace. Alors, topologiquement, alors, mesurablement, c'est un cube euh, dimension 3, mais euh, topologiquement, c'est un peu plus compliqué. J'ai indiqué un peu euh, les identifications qu'on fait, euh, mais bon, qui ne joueront pas un rôle. Hein, donc, bon, euh, j'insiste pas là-dessus. Alors, le, les choses commencent à devenir intéressantes en introduisant la, la transformée de Veil, d'André de Veil. C'est une application qui envoie une fonction de R sur R, sur une fonction de trois variables, sur la, la, la nilvariété. En fait, la dernière variable ne joue pas vraiment un rôle, elle est constante essentiellement. Et vous avez une somme qui ressemble à une périodisée de la fonction f, mais en fait, elle n'est pas périodique. La, la, la transformée de Veil, W de f, n'est pas périodique en x. Elle est périodique en xi, mais pas en x. Et euh, le, justement, la loi de, du groupe de Heisenberg euh, permet justement de dire que ce qu'on obtient, c'est une fonction sur le, euh, le quotient sur H modulo gamma. Donc c'est exactement la loi qui permet de groupe qui permet ça. Et euh, la preuve maintenant du théorème de Heisenberg, elle consiste en identifiant la transformée de Fourier avec... Euh, faisant passer au, euh, sur L2 de la nil-variété avec un automorphisme du groupe de Heisenberg. L'automorphisme en question, c'est celui-là, c'est sigma de x, xi, z. En fait, il consiste à échanger essentiellement euh, xi et x avec un, une exponentielle qui se rajoute vers la fin. Bon. Et ça, c'est un automorphisme du groupe de Heisenberg et qui passe en fait un automorphisme de la nilvariété variété et qui passe à une isométrie euh, de L2. Euh, mais en fait, on, euh, on va s'intéresser plutôt juste parce que la variable euh, Z est essentiellement fixée. Donc euh, on passe à H1, euh, une transformation de H1 dans H1, qui est une isométrie. Et les deux propriétés qui vont être euh, cruciales pour la transformer de Veil, c'est que c'est une euh, bijection isométrique entre L2 de R et cet espace H1. Et la deuxième propriété c'est par rapport à la, à, la, à la transformée de Fourier, c'est que W euh, conjugue la, euh, la transformée de Fourier en cet euh, automorphisme sigma. Voilà, et comme euh, W et sigma sont des isométries, F est une isométrie. Merci.